Il n'y a pas photo, c'était mon poids de base avant que je prenne autant de poids. Mais là, y a rien, ça n'a rien à voir, je revis, je me sens fatiguée dans la journée. C'est dur pour moi de maigrir parce que en fait, mon corps il se rappelle qu'il était à ce poids-là à l'origine. Donc j'ai du mal à perdre depuis, il y a la ménopause qui s'en est mêlée. Je vois que mon corps il ne loupe pas. Dès que je suis un écart, mon médecin me dit que oh là là, tu, tu commences à être obèse. Donc Là, j'essaye d'arriver à mon poids de forme, qui est 56 kg Quand on s'est vu, je pense que je devais être à 69. Et maintenant, je suis à 64. Je suis revenue à mon poids d'origine avant de prendre autant de kilos. Mon sommeil, il est de plus grosse quantité parce que je vois par rapport à ma montre, il me dit à chaque fois bon, bon, bon. J'avais des compulsions d'envie de manger, j'en ai moins. Des il n'y a pas photo. Il y a 4 ans, quand j'allais chercher mon fils à l'école, c'était un enfer pour moi. Maintenant, c'est un plaisir pour y aller à ah, la différence j'étais essoufflée j'étais pas bien mais là il n'y a rien à voir c'est je revis et j'ai compris qu'il fallait avoir beaucoup de patience tu m'as énormément aidé mine de rien parce que moi je fais mon truc perso de mon côté mais je suis toute seule personne n'est là pour me corriger et je vois que tout ce que j'arrive à faire et je t'en remercie parce que en fait je vois que j'ai plus de mobilité je connaissais mes difficultés je savais pas trop comment faire et là je vois que je progresse et si j'en suis là aujourd'hui tu as ta part je te le dis parce que et je te remercie parce que voilà